Voici bah, si, vos bengis qui travaillent. Vos bengis qui travaillent. Où il y a la mort. À l'usine de ciment où il y a la mort. Uh -huh. Après, maintenant, on va les mentir au pays. Que moi, je travaille dans l'usine. Je travaille dans l'usine de ciment. M'audia que tu sois. Ton mot dia. Espèce de menteur. Ton mot que tu sois. Ça uh -huh. votre bengis qui est là. Je travaille oh, dans l'île de ciment, où il y a la mort, où il y a la mort, c'est là-bas en nous-mêmes. Uh -huh. Après, on m'envoie le manteau au pays, que moi je travaille dans zone de ciment. Mais il faut bien parler, tu travailles d'un autre côté, où il y a la mort Ton mot, déjà que tu sois les menteurs comme ça, les benguise menteurs comme ça, on souffre ici et puis on s'en un au pays, que je travaille dans l'île de ciment. Quelle est -ce? Ton bâtard.